joue avec Cécile Et son regard de braise Je me sens si fébrile Quand toutes les voix se taisent Chevelure difficile Elle les dompte avec aise Madame semble facile pour peu que cela plaise C'est bon Tu peux y aller bon bah Du coup, je m'appelle Orphea euh, je suis auteur-compositeur-interprète à Genève et euh, qu'est-ce que je fais là bah, Je viens de faire un concert d'une heure et demie euh, ici ici c'est le radar de poche à Genève et voilà Elle marche, séduit sans un mot Juste des soupirs. Je fais énormément de choses. Euh, je suis étudiante en lettres à l'Université de Genève en histoire générale et bientôt en littérature comparée. Euh, je, suis, je travaille euh, dans, à Radio Tonique en tant que chroniqueuse durant les quotidiennes de 6, le 6-9 et le 17-19, donc Morning et Happy Hour. Euh, je suis la présidente du festival Mélange de Genre. Et euh, bah après c'est tout, voilà. Ce qui m'a poussé à faire de la musique, c'est que la musique c'est mon moyen d'expression euh, fondamental. Euh, depuis la mort de ma grand-mère, en fait, j'avais commencé le piano récemment et puis à partir de là, j'ai commencé à écrire mes chansons, j'ai commencé à m'exprimer, euh, j'adore écrire. Et du coup, bah, je me suis dit, je fais du piano, j'écris, Ah, j'aime bien chanter. Bah... Voilà Demoiselle relâchée, c'est prendre une tourterelle. Puis, euh, puis voilà, Bon, c'est surtout... Tous mes moments de vie en fait qui, qui, qui m'inspirent qui dans sa douleur est une fleur fanée en fait je fais du piano depuis que j'ai 8 ans et je fais de la chanson enfin je chante depuis que j'ai 3 ans j'ai fait des chorales je fais des chante en solo depuis que j'ai 14 ans à peu près et euh, j'ai un groupe depuis que j'ai 16 ans elle parle avec le cœur. Celui, celui qui fut brisé, doucement par un voleur, qui voulait la baiser. le regard se croise. Bah ben, Mon premier album, il date de l'année passée, donc il est sorti le 1er mars 2019, j'ai fait un... Un vernissage euh, à la barricasson à Tonnet Et euh, voilà, parce que c'est l'endroit qui m'a vu grandir, c'est l'endroit qui a vu mes débuts dans la musique. Et puis voilà. Vous allez sur Facebook Orphea, euh, Instagram monidream. Munidream. Et, euh, et MX3 Orphea et puis ben, vous pouvez me retrouver sur Radio Tonique sur YouTube aussi Orphea, il y a un premier clip qui est sorti et voilà Maybe if it hurts, just some noise. Euh, je remercie bah, toutes les personnes qui sont venues mes amis de Radio Tonique euh, bah, mon cher Louis qui est juste là euh, et, ses, et ses assistantes. Euh, je remercie Pascal du coup du radar, du radar de poste de m'avoir embauché. Et, euh, et voilà, et je vous fais des gros bisous. like